Passons au deuxième exercice qui vous était demandé, l'exercice numéro 5. Donc ici, euh, cet exercice, il faut comprendre. L'objectif, c'est de vous faire comprendre que n'est pas une phrase, une phrase qui n'a pas de sens, une phrase qui est dans le désordre, mais aussi une phrase qui n'est pas ponctuée. Ça n'est pas une phrase. Alors je vous propose une rapide correction. Je vais alterner entre les, les deux. Alice partit à la poursuite du terrier et tomba dans le lapin blanc. Euh, il s'agit bien d'une phrase, en fait. Là, je trouve que l'exercice est fautif, simplement cette phrase euh, n'a pas la signification attendue. Donc cette, la réponse à cette question-là était relativement simple. Il s'agit simplement d'inverser euh, deux éléments. On ne peut pas partir à la poursuite du terrier, mais ça pourrait être, ça pourrait être une, une métaphore, ça pourrait être une image. Donc, bon, cette phrase est correcte puisqu'elle a une majuscule, un point à la fin. Euh, elle est correctement, les mots sont dans l'ordre, simplement la signification est fautive. Donc là, la réponse, je vais l'écrire juste après, c'est Alice partie à la poursuite du lapin blanc et tomba dans le terrier. Donc ça, je l'écrirai juste en dessous, vous pouvez réécrire vous-même. La deuxième phrase, il manque la majuscule et le point. La troisième phrase, tous les mots sont dans le désordre, mais tous les éléments sont prêts, il y a bien... Une majuscule, il y a un point. Donc on a déjà le premier mot et le dernier mot. Ici, il s'agit d'une erreur classique de, euh, de, de, de, de, de ponctuation. Puisqu'on a omis, on a oublié de mettre le point d'interrogation. Enfin, ça c'est une, une, une erreur très très classique. Il y a beaucoup d'élèves qui commencent leur phrase par car c'est impossible. Car est une conjonction de coordination. Et elle est forcément précédée de quelque chose. Alors voici, donc élément par élément, je vais maintenant vous donner les réponses. Je vais mettre, la pause pour le faire, pour vous faire gagner du temps dans la vidéo. Utilisez vous-même la pause pour vous corriger sur votre feuille. Voilà, Alice partit à la poursuite du lapin blanc et tomba dans le terrier. La deuxième phrase, la voici, Là avec majuscule, reine de cœur, vous coupez la tête de tous ces sujets, point. Voici la troisième phrase, donc, elle boit une petite bouteille, j'imagine que vous reconnaissez Alice au pays des merveilles, je me suis appuyé sur le premier mot qui était majuscule et le, bon, le point final. Le liquide de la petite bouteille sert à grandir. Pour la quatrième phrase, j'attire votre attention sur un détail très important, c'est que ici j'ai bien ajouté un espace insécable avant le point d'interrogation. En français, on met toujours un espace avant le point d'interrogation et le point d'exclamation. En gros, tous les signes doublent, par exemple deux points, point virgule, point d'exclamation... Là, il vous faut un espace avant et qu'on appelle un CK parce qu'il reste collé au mot pour ne former qu'un seul bloc. On le fait avec la touche option par espace sur un Macintosh, ou alors la touche alt et 0,160 sur un, un PC. Il y a peut-être d'autres solutions, mais je ne les connais pas et je vous fais confiance pour les trouver. Passons à la dernière phrase. Alors dans celle-ci, il y avait des erreurs dans l'exercice et on est obligé d'ajouter une virgule avant K la plupart du temps. Alors, Ici, je vous invite à repérer le fait qu'il aurait dû avoir une majuscule à « il » et non pas à « car ». Donc ça vous a peut-être induit en erreur. Voici donc la correction de cet exercice au complet. Donc vous vous rectifiez sur la feuille. Donc faudra prendre une photo à la fin de la séance. Je pense que vous n'avez pas commis beaucoup d'erreurs. Peut-être sur celle-ci, et peut-être sur la, la 3 et peut-être sur la 5.